Je suis Mathilde Voléon, je suis stagiaire à l'IRD du Laos dans, la campagne, dans le cadre de la campagne Ecosfix. Et donc j'étudie l'architecture racinaire du TEC. En fait, on va faire une fosse autour de l'arbre de 1 mètre de diamètre et de 20 cm environ de profondeur pour étudier la macrostructure racinaire du TEC en suivant deux modalités. Donc soit en pente ou sur, euh, sur terrain plat, et suivant la taille de l'arbre, donc petit ou gros arbre. Donc ici, euh, cette modalité-là, c'est euh, un gros arbre, donc gros diamètre, et euh, sur un terrain plat. Ces mesures sont faites dans le but euh, d'étudier l'ancrage de l'arbre en fonction de la pente, et euh, dans le cadre de, donc, du World Package euh, Séquestration du Carbone, pour voir si, euh, si ça joue euh, aussi là-dessus.